Calgemier, du coup, c'est une entreprise spécialisée donc du numérique, une ESN, euh, présente dans plus de 50 pays euh, donc, dans le monde, 120 nationalités différentes. Et actuellement à date, nous sommes à 350 000 collaborateurs. On accompagne donc tous nos, euh, tous nos clients, euh, clients du CAC 40 essentiellement, dans leur transformation digitale et euh, dans l'implémentation de logiciels à destination donc, de leurs clients. Euh, on recrute plutôt donc des profils de développeurs, de consultants d'applications. Donc, principalement du développement back-end sur par exemple Strasbourg et Belfort, et euh, consultant d'application donc euh, technico-fonctionnel sur SAP pour Strasbourg. Euh, sur euh, CapGemia Engineering, qui est une autre marque donc dans l'ingénierie de chez nous, donc on est plus sur des profils donc euh, ingénieurs en système embarqué, euh, ingénieur mécanique aussi. Euh, on a aussi euh, des profils électroniques en recherche. Ce qui fait qu'on a envie de travailler chez nous, je dirais que c'est la multitude des possibilités qu'on peut avoir donc en termes soit de projets, de typologie, de clients. Euh, on a aussi beaucoup de possibilités d'évolution. Euh, ça fait partie des valeurs aussi de notre groupe, donc c'est euh, l'audace. Euh, on accompagne donc, tout, euh, tous nos collaborateurs dans la construction de leur projet de carrière. C'est vraiment un atout, un atout que ce soit au niveau euh, local, national ou mondial. L'UTBM, ça me parle donc euh, principalement aussi surtout parce qu'aujourd'hui donc on est on est présent dans, dans le cadre du forum euh, pour représenter la marque euh, et aussi parce qu'on a pas mal d'alumni donc que ce soit sur euh, Strasbourg ou Belfort, je parle au niveau de, de l'échelle locale. Hein. Pour moi, ça représente euh, une école d'ingénieurs euh, qui a su faire ses preuves de par euh, la multitude des profils qu'on a pu euh, voir passer avec le temps euh, et euh, avec qui euh, on a hâte de continuer. Euh, donc euh, de construire euh, une belle relation.